Messieurs, chers compatriotes, la nuit du 23 au 24 décembre 2022 a été particulièrement rude pour notre chemin de fer. En effet, un impressionnant glissement de terrain survenu entre les gares d'Ofouet et de Boué dans le département de la Lopé, province de Logue-Ivindo, a entraîné une déformation et une déstructuration de la voie ferrée et... Subséquemment, vers 1h40 du matin, le déraillement d'un train minéralier portant le numéro 3611 et roulant à vide dans le sens au franceville Sitôt informé de cette situation inédite, et après en avoir préalablement rendu compte à M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Ndimba, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a prescrit toutes affaires cessantes de me rendre sur les lieux de cet incident majeur, accompagné de mon collègue, le ministre en charge des travaux publics, afin de mesurer l'ampleur des dommages occasionnés par ce phénomène naturel, d'en évaluer les conséquences immédiates et d'esquisser des propositions urgentes de rémédiation. Ce afin d'éviter l'enclavement des populations impactées par ces malheureux événements. Une fois sur place, nous avons pu dresser le bilan suivant. Au niveau humain, quatre agents se trois à bord des locomotives ont été blessés. Admis au centre médical de Goué pour les premiers soins, ils ont ensuite été évacués par deux rotations d'hélicoptères médicalisés vers Libreville, pour une meilleure prise en charge grâce à l'implication spontanée de la Comilou. Sur ce point précis, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, me charge de saluer la détermination et la bravoure des cheminots qui, dans un élan de solidarité et dans des conditions très difficiles, se sont employés à sauver leurs collègues en détresse dont les vies sont désormais hors de danger. S'agissant des dégâts matériels, nous avons pu noter 900 mètres de voies ferrées endommagées, deux locomotives détériorées, douze wagons déraillés et projetés dans le ravin, enfin un ouvrage d'art, en l'occurrence un midi viaduc décomposé. Il en résulte une interruption inévitable du trafic ferroviaire pour une durée plus longue que d'ordinaire, au regard de l'ampleur des travaux à réaliser pour réhabiliter la voie. Les conséquences multiformes et dommageables de cet arrêt imprévu du transport par train des personnes et des biens ne peuvent nous échapper. C'est pourquoi, sur instruction de Madame le Premier ministre et conscient du caractère transversal de la question, une cellule de crise a immédiatement été constituée. Elle comprend, outre les membres du gouvernement concernés au premier chef, les responsables de l'autorité de régulation des transports ferroviaires, l'ARTEF, le directeur général de la Société d'exploitation du chemin de fer transgabonais, la Cetrag, et de nombreux experts retenus au regard de la pluridisciplinarité des sujets à traiter. Nous avons demandé à la Cetrac, d'engager sans délai les travaux de génie civil visant à stabiliser l'état du site fortement dégradé en se faisant assister des experts en matière de topographie et de géotechnique. Ces travaux ont débuté dès le 24 décembre 2022 et se poursuivent à ce jour. La Cetrac travaille également sur proposition du gouvernement à la création d'une voie permettant de remédier à la question de la rupture des charges pour le transport des marchandises de première nécessité. Concrètement, une piste est aménagée pour permettre le ralliement des deux côtés de la voie. Cette solution devrait à terme permettre le transport de monde des marchandises entre les gares fouet et de Boué. Enfin. Au titre des mesures palliatives urgentes, le transport routier nous semble constituer l'alternative la plus crédible. Dans ce sens, le ministère en charge des travaux publics a été instruit par Madame le Premier ministre de prendre toutes les dispositions utiles afin d'engager les travaux curatifs sur les tronçons routiers donnant accès aux localités présentant des risques d'enclavement du fait de la rupture du trafic ferroviaire et ce, en vue de permettre la continuité de la circulation des voyageurs et des marchandises. Comme indiqué dans l'intervention, dans cette importante communication de mon collègue ministère des Transports, effectivement, l'alternative euh, jugée la plus pertinente pour pallier la conséquence euh, liée à cette interruption euh, de, du trafic euh, ferroviaire reste le, la, la, les axes, euh, reste le réseau routier. Euh, il me plaît donc euh, à ce sujet euh, d'indiquer clairement qu'avec euh, la, la nomination du ministre des Travaux publics euh, euh, le chef de l'État a instruit l'élaboration d'un plan d'un plan d'intervention, d'un plan d'urgence, justement, euh, en vue de euh, la réhabilitation de l'ensemble de notre réseau routier. Ce plan d'urgence a été élaboré et présenté à l'ensemble du gouvernement la semaine dernière. Et euh, au moment où euh, nous parlons, il est donc important d'intégrer que les, les voies qui sont concernées euh, et qui pourraient servir à désengorger les zones euh, euh, affectées par euh, cette interruption, ont déjà fait l'objet d'une appréciation objective, hein, technique, et euh, nous disposons aujourd'hui de la consistance des travaux à réaliser sur chaque tronçon qui concerne ces, ces voies-là, euh, ces axes routiers, et les coûts ouais, qui sont nécessaires justement pour les réhabiliter. Euh, ce que je dois dire aussi à la suite de ça, parce que c'est certainement une éducation qui est très importante, c'est aujourd'hui même, le, le Fonds d'entretien routier, le FANER, a, a reçu une partie des financements, qui est nécessaire pour assurer le démarrage des travaux. Donc nous sommes en train de boucler, nous avons fait les arbitrages ce matin, en fonction des, du niveau de ressources reçues. Nous sommes en train de, de monter la, le, le programme qui va être présenté très rapidement, je crois, vendredi ou samedi, voire, parce qu'on en est là, au conseil d'administration pour qu'il soit adopté, et que dès la semaine prochaine, les entreprises soient mobilisées pour réaliser le, le démarrage des, des, des travaux. Voilà les quelques informations qui nous paraissaient importantes d'apporter à, à la suite de cette communication de M. le Ministre des Transports. Je vous remercie. Bon, écoutez, euh, d'abord, euh, revenir sur l'interruption euh, du trafic euh, et sa cause immédiate. Euh, J'ai indiqué tout à l'heure qu'il s'agit d'un glissement de terrain, donc il ne s'agit pas de facteurs anthropiques ou de facteurs liés à, à, à la qualité intrinsèque de la voie. Il s'agit simplement d'un événement euh, naturel qui s'est imposé à nous et qui a fait partir 900 mètres de voie ferrées. Donc cette interruption du trafic ferroviaire naturellement emporte des conséquences. Nous en sommes conscients. Quelles sont les mesures que nous prenons aujourd'hui pour y remédier Le ministre des Travaux publics vient de vous l'indiquer. La, la solution palliative euh, immédiate, c'est naturellement euh, la sollicitation de la, la, la circulation routière. Les, les, les, les, les travaux sont, vont, vont démarrer. Le ministre venait d'indiquer. Les tronçons, je crois, les segments de route qui posent problème, qui constituent des points noirs, sont connus. Le ministre avait déjà euh, esquissé euh, euh, des travaux dans ce cadre programmatique initialement euh, constitué. Et ce que nous faisons aujourd'hui, euh, nous, je l'ai indiqué d'abord, euh, pour faciliter le transport, parce que nous sommes conscients que euh, l'interruption du trafic va emporter des conséquences sur le transport des marchandises notamment, les produits de première nécessité. Ce que nous avons demandé à la CETRAG, c'est de faire en sorte qu'ils puissent créer, je l'indiquais tout à l'heure, une, une piste euh, carrossable euh, sur, euh, permettant de relier les deux segments, celui qui est resté au fouet et celui de Bouée. Ça permet que lorsqu'on arrive euh, au point où la voie s'est dégradée, il y a une rupture de charge et euh, le transportement se fait par voie, euh, par des véhicules, pour allier bouée. Et de bouée. les marchandises peuvent être acheminées dans la zone du sud jusqu'à Franceville. Ça nous paraît être la solution immédiate vraiment pour éviter que il n'y ait des, des, des, des, des ruptures de stock au niveau des, des, des commerçants dans les zones qui sont impactées par l'interruption du trafic ferroviaire. Ensuite, maintenant, il y a naturellement les discussions que nous devons avoir avec les transporteurs, notamment routiers et même aériens. Nous avons préparé une correspondance aujourd'hui euh, euh, en ce qui concerne donc, les opérateurs euh, du transport du secteur aérien pour essayer de, de faire en sorte que pour cette période euh, qui est une période exceptionnelle eh bien, que euh, les, prix, les prix puissent être étudiés de façon à ce que nous puissions avoir des tarifs préférentiels et faire en sorte que euh, les, les populations qui souhaitent se déplacer dans cette période de fin d'année dans cette période de fête puissent le faire à des coûts compréhensibles nous savons que nous sommes dans un, un, un type d'économie où les prix sont fixés par la confrontation de l'offre et de la demande, mais euh, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, nous avons donc euh, saisi, en tout cas prévu de saisir ces euh, opérateurs économiques pour que vraiment des prix euh, soient étudiés pour cette période-là, afin que, dans un sens patriotique, on puisse permettre euh, la circulation des personnes et des biens. Oui, alors c'est important, c'est une question très importante. Bon. Euh, pourquoi Parce qu'en réalité, euh, c est, c est, on a mis en place toute une organisation hein, pour, pour aller, à, aller vite. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été identifiés euh, pour la réalisation des travaux. Il y a les, déjà les régies, les régies des travaux publics, celles qui disposent du matériel, euh, elles vont être impliquées. Il y a les, les différents forestiers qui sont déjà identifiés dans, dans les, les zones concernées, et au moment où, là aussi, nous sommes en train d'échanger, il y a des discussions qui sont en cours avec ces forestiers hein, pour voir euh, quel pourrait être le, le, leur niveau de contribution euh, dans le, le cadre de cet exercice-là. Il y a euh, le génie militaire aussi, nous avons une discussion avec le génie militaire qui pourrait être impliqué. Et il y a aussi, naturellement, les petites et moyennes entreprises et les majors. Hein. Euh, mais euh, tout ça, c'est la programmation qui est en train d'être faite, que nous allons présenter au conseil de du fer. Et dès lors que le conseil aura validé, à ce moment-là, nous allons solliciter directement les entreprises. La réponse à votre question me semble comporter deux volets. Euh, le premier, c'est celui lié à la structure interne de la voie, c'est-à-dire... Euh, l'infrastructure, les zones dans les, sur lesquelles la voie euh, est posée, ensuite la qualité de la voie elle-même. Je pense que sur ce point-là, Cetrac naturellement euh, dispose de certains moyens, il y a des équipements qui sont là pour ça, Cetrac fait des, des travaux d'entretien, entretien curatif, entretien euh, préventif, et donc je crois que, effectivement, euh, votre question, c'est de dire, nous devons amplifier notre rôle de contrôle, notre rôle de vigie sur les travaux d'entretien qui sont opérés sur la voie. Et là, j'engage euh, euh, l'ARTEF vraiment à, à améliorer, à renforcer les types de contrôles opérés pour s'assurer que l'entretien qui est fait sur la voie l'est dans les règles de l'art. C'est important. Nous savons que euh, le chemin de fer euh, euh, supporte des charges qui n'avaient pas été prévues à l'origine. Et si nous mettons en perspective l'augmentation prévisible des productions à la fois des minerais, notamment de manganèse, de fer bientôt... Et de bois, nous savons que la sollicitation du rail va être plus forte. Et donc à partir de ce moment-là, nous devons être plus vigilants sur les travaux d'entretien qui y sont opérés. Ça c'est le premier aspect de, de, de votre euh, interrogation. Le gouvernement et l'ARTEF, je demande à l'ARTEF vraiment de s'employer, à faire en sorte que davantage qu'auparavant, on puisse vraiment intensifier, intensifier les contrôles qui sont opérés, euh, euh, au niveau de, de la CETRAC pour veiller à ce que il n'y ait pas de question de, de, de surcharge, par exemple, qui impacterait sur la qualité de, de, de, de la voie. Ensuite, le deuxième aspect euh, euh, échappe un peu au contrôle de l'homme. Hein. Euh, euh, je disais tout à l'heure qu'il s'agit là d'un phénomène naturel. Ce que nous avons euh, envisagé de faire, c'est vraiment parce que il faut rappeler qu'au-delà du point ou de, du site sur lequel est survenu euh, l'incident, il y a sur la ligne d'autres points de vulnérabilité qui nécessitent de la vigilance. Et donc, avec le ministre des, des, des travaux publics, nous avons mis en œuvre euh, des, des, des experts, des, des géotechniciens, euh, pour faire tous les levés euh, topographiques, procéder à toutes les analyses possibles sur le long du chemin de fer. Il est long de 648 km. Nous avons pensé que sur les 648 km aujourd'hui, il faut repartir sur une, une auscultation profonde, voire quels sont, donc, comme je disais, ces points de vulnérabilité, exploiter toutes les analyses possibles, et même, et même, c'est ce que je demanderais à, à mes collaborateurs, notamment de la TEF, de euh, solliciter l'université, parce qu'il peut se trouver qu'au niveau de la faculté des lettres et des sciences humaines, il y ait des études sur le plan euh, géomorphologique qui ont été menées et qui peuvent nous permettre euh, d'être alertés sur les points critiques. Et ça, ça nous permettrait vraiment d'anticiper sur ce type d'événement-là, en sachant que sur le tracé actuel, tel et tel point sont réellement des points de, de, de vulnérabilité. Il y a peut-être, ça je n'en sais rien, ce sont les analyses et les études qui nous, le, qui nous permettront d'être fixées sur la, sur la question. Je rappelle simplement que nous avons quand même enregistré quelques secousses telluriques ces derniers temps. Est-ce que euh, Combinés au niveau de la pluviométrie euh, que nous connaissons dans notre pays, ces secousses-là ne sont pas à l'origine des mouvements, des glissements de terrain que, que nous connaissons euh, sur cette zone-là, qui est une zone montagneuse. Ce sont des questions que permettront d'élucider les, les études que nous avons commandées. L'État gabonais a confié la responsabilité de l'exploitation et de la gestion du chemin de fer à la Cétrate. Ce que nous nous avons dit, parce que nous sommes les propriétaires de l'infrastructure, le chemin de fer transgobonais, c'est notre propriété, nous l'avons simplement, simplement mis en concession. Euh, ce que nous avons demandé à cette au regard des dangers immédiats que présentait le site, parce qu'il y avait des risques d'effondrement ou d'éboulement euh, à nouveau, au regard de, des images euh, que les drones nous ont permis vraiment d'observer, d'analyser, nous avons demandé de prendre vraiment des mesures urgentes, curatives, pour que dans ces zones-là, nous évitions qu'il y ait encore des décrochements de montagne. Et nous avons sollicité de la Ceta qu'elle puisse mettre en mouvement et mobiliser les entreprises de renom. Nous en avons sur la place, je ne veux pas faire de publicité inutile, mais ce, que nous avons, ce sur quoi nous sommes insistés, c'était d'indiquer que les entreprises qui effectuent ces travaux doivent être des entreprises dont l'expertise est déjà reconnue au niveau du ministère des, des Travaux publics. Et le, le ministre des Travaux publics a d'ailleurs pour cela mobilisé des experts de son département, qui vont s'assurer que les travaux qui sont exécutés sont exécutés dans les règles de dans les règles de l'art, et que euh, le trafic, lorsqu'il sera euh, euh, repris, eh bien, sera dans des conditions de sécurité optimales. Ce sont les instructions que nous avons données, et nous nous attachons à, euh, les, les, à suivre les... Les, ces recommandations-là, euh, nous avons d'ailleurs engagé aussi notre vigie en l'espèce, hein, c'est l'ARTEF. Nous avons demandé à l'ARTEF d'être, elle aussi, très proche de la Ceca pour nous assurer que, effectivement, les travaux qui sont actuellement menés, mais pour sécuriser euh, le, le, le, le site, ben, sont menés euh, euh, à, à bonne fortune.